Salut à tous c'est Rebel Monster j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve voilà, pour un nouveau live avec Cart Sim voilà, que vous voyez là Donc euh, on s'est retrouvé hier avec lui sur un live Roblox et il a voulu recommencer pour passer un bon moment avec nous sur Minecraft Donc voilà on en survit, je sais pas du tout comment ça se passait d'ailleurs je, je redécouvre mon skin on va dire j'avoue que ouais j'avais, mais comme toi je sais pas comment t'as fait pour avoir un skin comme ça Ah mais oui, parce que moi il est entièrement gratuit, vraiment, genre, euh, je sais pas, j'ai, tu genre en gros, j'ai, j'ai pas, pas trifouillé mais genre, en gros, j'ai, j'ai cherché sur internet, tu vois, genre, euh... enfin, pas sur internet, mais en gros, j'ai cherché sur un catalogue, et il y, avait... il y avait, je crois, des trucs gratuits, par-ci, par-là, et je crois qu'il me semble avoir trouvé ce, ce truc-là, bon, bah, tu vois, j'en ai profité, hein, mais, après, tu sais, je suis pas trop fort, moi, pour créer des, des skins, parce que ça m'a j'ai juste fait ça comme ça, il y a 2-3 ans, tu vois, mais, toi je sais même pas à quoi il correspond, ton, ton skin. <rire> bon en tout cas les amis je suis en train de partager la miniature donc je suis en train de la changer actuellement J'espère qu'il n'y a aucun problème Ouais c'est bon Tu vas voir je, je pense que la, la miniature tu vas l'aimer Après euh, je suis pas un spécialiste de ça J'ai pas encore le, les meilleures applications de montage qui existent Donc je peux pas avoir la meilleure miniature je pense mais En vrai elle est pas mal J'avoue que là elle est pas mal et j'ai trouvé un... Tu sais la Jiren, parce que je vois que t'aimes bien Jiren. Euh, j'ai trouvé un Jiren qui était un peu près pareil que ce que tu, tu euh, avais, quoi. Sur euh, Discord, c'est un peu près pareil, quoi. C'est similaire, on va dire. Ouais, je suis en train de faire des réglages. Les amis, je suis en train de changer la miniature, hein, si vous avez pas compris. Je suis en train de... Voilà, hop. Donc après ça dépendra de mes parents, normalement je pourrais pas mal jouer. Je, je, ça c'est sûr, je ferai au moins une heure. Au moins une heure minimum. Donc c'est déjà pas mal en vrai. Au moins une heure, après, après une heure et demie je sais pas. Et deux heures je sais pas non plus parce que si je fais un live Fortnite tout à l'heure. Bah c'est après savoir Enfin le plus important c'est pas ça, du coup... Euh. Ah ouais, tu t'es déjà un peu stuff. Attends, et moi aussi je vais découvrir. Attends, ok c'est comme ça. Ah, pourquoi j'ai une pioche en bois et déjà... Ah. Attends, je veux jouer le jeu un peu quand même. Enfin. Pro... Tu veux vraiment qu'on se mette en troisième personne Ah, ok. Oh la tête que j'ai! Oh c'est beau ça, c'est bon! Mais <rire> t'as pas vu la tête que j'ai! Attends, je vais venir voir la lave que tu me parles! Non mais la tête que j'ai, je tire la langue le truc, c'est vraiment ça! Oh, il y, y a déjà deux commentaires alors que j'ai même, même pas moi, c'est même pas moi qui. Je remercie la première personne qui a mis un, un, un commentaire avant moi, vraiment bravo! En tout cas j'espère que ça va ça va vous plaire les amis. Salut Aguera, ça te dit un Rocket League tout à l'heure Si je peux. Bah écoute, euh... Bah ouais, si, moi moi je ferai déjà un Live Fortnite et après on verra si tu veux. Ça dépend, tu mois dis-moi l'heure. En plus vous êtes nombreux à vouloir que je à vouloir que je fasse minecraft bon évidemment je me suis dit que j'ai moi j'ai pas voté pour minecraft après moi, moi vraiment mais mes sondages en vrai c'est pas c'est plus pour les jeux que tu préf... que je préfère tu vois après minecraft tu vois comme je l'ai en jeu et que c'était payant ce jeu bien sûr parce que ma mère me l'a offert parce que oui je le voulais tellement minecraft donc, effectivement, oui, je suis quand même un peu adep un adepte de Minecraft, c'est-à-dire que j'adore ce jeu, quoi. Ah, oh, j'avais oublié qu'on était en survie. Euh, donc, vraiment. Attends, je veux d'abord voir comment ça se passe. Ok c'est bon maintenant je peux... Alors tu veux que je fasse quoi un coffre allez, allez, allez. Une épée Mais tu veux que je prenne des bâtons ou pas <rire> Hum mmh, des bâtons <rire> <rire> oh. oh non Attends, vas-y, bah on va chasser un peu, on va chasser un peu, t'inquiète. Oh, bah attends, regarde, je, je plante un arbre. Et est-ce que tu peux m'appeler aussi euh, Rebel Monster Vaut mieux que tu m'appelles Rebel Monster. Ou Django Rebel. Wesh Mais quoi Ah ouais, pas bête, pas bête, ah ouais, je te. J'avais oublié qu'on est en survie, j'ai tellement pas habitué. Ah ouais. Oh, oh, ben bah, ça va en vrai, il me propulsait en haut. Attends, je descends, je vais ramasser le stuff. Oh, oh, oh putain, remonte, remonte. Oh le chacal remonte, remonte, remonte, remonte. Tu les vois, non, non. Oh, oh non. Tu me laisses tranquille viens Oh là là mais c'est dinguerie wesh On peut plus que c'était comme ça moi oh. Mais j'ai flippé sa mère en plus Ah ouais j'ai tout qui j'ai tout avec moi là J'ai pas trop de nourriture voilà je suis un peu en train de décéder mais. Je crois faut la surtout remonter. Bah regarde, le, le, le plus il fera nuit, plus on sera en danger. Hein. J'ai envie de dire ça. Hein. Attends là. Voilà là. Il est où le Ah ok. Excuse-moi. Ouais. Oh, J'ai tellement pas l'habitude d'échouer, de... De ça se voit tellement. <rire> J'arrive même pas à monter un truc comme ça Regarde, ah je suis en train de tuer un, un zombie tranquille au au au au au au au au il y a trop de monde là c'est des malades mentaux faut tuer ce que tu squelette tu squelette il est où tu squelette. il est où le squelette, Milo, le squelette. Mais il y, y a trop de monstres là. Oh, mais attends, tu me disais que ça en a un super spawn. Et t'as vu, t'as vu tous les monstres qui attendent. Mais c'est pas possible. Ah Quelqu'un m'a lancé une grenade. Il a lancé une grenade. Ah Me frérot, il y, y, y, y a un squelette qui me tire dessus. Prends ça, prends ça, prends ça. Je suis mort. T'es où, attends Mais je suis tellement mort Pourquoi t'as un XP qui tue <rire> Oui, je... on se pose des questions. Euh, je sais pas, un... quand je sais pas si je pourrais déjà, ça dépend, mais si vraiment on bien, c'est mieux sur PC Minecraft. Oh, oh, oh, oh, ouais, mais... Ah ouais, pardon. T'as déjà tout ça Attends, je veux déjà faire une torche. Oh non, les bâtons Non, bah attends, je vais en rechercher. rechercher. T'inquiète pas, t'inquiète pas, je meurs pas, je meurs pas. Je garde des blocs et je te les remettrai. Je vais en chercher dehors, ouais. Mais attends du coup, est-ce qu'on peut aller récupérer le stuff quand on est mort ou pas <mérite> Mais donc du coup t'as récupéré le mien <mérite> Ouais Ah donc on n'est pas mort au même endroit des plantes d'arbres, enfin les, des plantes, des des graines d'arbres. Et si jamais je me fais attaquer, je te le dis. Ouais, je crois que je les entends. Oh, j'ai un bâton J'en ai deux Je sais pas si les abonnés, vous avez vu le bâton tomber par terre, mais... Le bâton, il est là, là. Bah voilà, je vais dedans. Euh... J'ai du bois, ouais. Mais d'ailleurs elle est où la table de craft là qu'on avait au début ah. Oh mais j'ai Vlad. T'entends des bruits Attends, je regarde dans la hauteur. Faudra attendre le jour pour aller chercher notre stuff. Oh J'ai retrouvé l'endroit où on avait on, est, on a débuté Ouais il un plan d'arbre et il y a un... Oh, oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh le con. Oh le con. Oh le con. Oh dégage, dégage, dégage, dégage. Ouais pour l'instant ça va, je gère. J'ai perdu qu'un cœur. Ou ou ou ou ou ah ou ah ou cours cours cours. Là ils sont là, ils sont là. Tu prends le laisser l'XP Yes. Est-ce que t'as des... T'as rien récupéré, toi Euh... Ouais. Si tu veux. J'ai 10 bâtons. Et je peux créer des... Du charbon, on en a comment déjà Faut pas en chercher dans, le... dans la mine. Là. Ah... Faut que je me fasse une hache aussi. Hein. Ah, bah ah j'ai peut-être la mienne alors. Vas-y, elle était où Euh, est-ce que ça te dérange que je plante euh, des arbres autour Ah, merci. Voilà, je l'ai vu, ouais. Je vais planter des arbres autour et... Pour que ça refasse un peu... Un peu de... Non Non Non, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir Viens, viens, viens, viens. T'as pas la nourriture Ah bah attends, attends, attends. Je vais manger de la chair putréfiée. Put, put, putréfiée. Ah, merde. Merde, la chair putréfiée, ça, ça me tue. Enfin, non, non, non, ça, ça me tue pas. Mais genre, euh, tu sais ce que ça fait Comme c'est de la viande de zombies. T'as faim vite, je crois. Comme ça. Euh... Bon, bah, je vais creuser. Hein. Ah Je vois rien, le problème, c'est ça. Ah ouais Mais si t'as tout éteint, ouais. Ouais, effectivement. Ah, j'ai bien envie de faire une demi-dé, quand même. <rire> J'avoue que... Bah, attends, au pire, je pire, mène, je, mène, je, mène, je mine un... Euh ouais, ouais, ouais, <rire> tu me fais rire. Ouais, ou alors tu peux m'appeler Django. Il y en a, il m'appelle Django, quand il jouait avec moi, c'est plus court. en parlant de ça j'ai trouvé une cave Ah j'ai trouvé une cave avant toi NON Oh bah j'ai survécu non j'ai survécu j'ai survécu Aouh aouh aouh construis construit construit aussi oh, j'ai failli mourir j'ai un point de vie j'ai un demi-point de vie pardon Ouais pas du vache Attends j'arrive Tiens j'arrive Ah là ça fait du bien vas-y viens Ah mais t'as la table de craft ou pas Mince t'aurais dû la poser avant Bah attends pire, je vais en faire une Euh attends Tu vas vraiment y retourner là-bas ah, bah, au fond, tu, fais quoi. tu fais comme tu veux Bon moi je vais faire une table de craft Je vais faire une table de craft Je vais faire une table de craft T'inquiète Tu veux que je te fasse quoi tu... Oh, je peux faire des des, des des épées en pierre et tout, des haches, une pioche. J'ai vais en faire plusieurs des pioches. Qualité supérieure, yes Je t'ai fait une épée si tu veux. <rire> tu me fais rire. T'es derrière comme ça en train d'en chier. Tiens, allez hop. Viens, tiens. Je te donne de ton stuff. Euh, je te file tout. Attends. Bah, tu vas voir. Euh... Comment on fait Il faut pas, genre, glisser vers l'extérieur, là, comme ça. Non, attends. Au pire, regarde. Oh, je vais mettre à côté. Hop, tac. Tu vois, tu... je te l'ai donné ou pas Euh, tiens, tu... je te donne de la chair putrifiée ou c'est bon Voilà. Bah, ouais. Non, je suis mort. Je suis mort, mec. Ouais. Ouais, je suis mort. Attends, tu peux laisser mon stuff. Tu peux laisser mon stuff. Ok. Euh, ouais. J'avoue que c'est très long, quand même, pour détruire trois blocs de pierre. C'est bon, j'arrive. C'est bon, j'arrive, c'est bon, je suis là. Euh, c'est quoi le problème? Tout ce qu'il faut. Mais mec, t'as as laissé du diamant. Ah merde non non non c'était des lumières oh, je suis trop con pourquoi il y a un couloir de la mort là que t'as fait t'as faut pas le louper hein pourquoi t'es là pourquoi alors il euh, y a un truc bizarre là Il y a une autre cave ah, ah, Non non non non non Ah je, je me suis J'ai un demi de coeur en moi parce que je Je me suis fait exploser Attends je sais pas ce qu'il y a là bas Oh il y a du fer Non c'est de l'or c'est de l'or Regardez sur le live, les amis. Non, je te promets, c'est de l'or. Je crois. Attends. Il y a marqué, Piras", pierre des abîmes, il y a marqué. ou un Je sais pas, il y, un... y a une pierre avec des, trucs... des cristaux dorés et j'arrive pas à récupérer. Avec la pioche de fer. Faut pas une pioche de diamant pour... Euh... Non. Bah j'en ai essayé une alors. Je vais revenir en arrière je pense. Ouais. Ah mais pourquoi j'arrive pas à le piocher Cours, cours, cours Non, casse pas, casse pas, casse pas. Je suis niveau 3 maintenant. Trop cool. Bravo alors. Oh! Mais du coup, c'est de l'or. Comment on fait pour récupérer avec la pioche Jean-Pierre? Ah, oh, mais c'est nul. Tu veux dire qu'il faut avoir une pioche en fer Pourquoi y'a un truc rouge Oh mais il faut en prendre Attends, faut que je retrouve le chemin. Comment t'avais pour s'en euh, sortir de ces là Et tu vois tout, bon, moi je vois rien. Oh, mais il y, y a du fer là. Con... Ah oui, bah oui. Ouais. Attends, je prends de, euh, du fer quand même. Attends, comment t'as eu du charbon comment t'as eu du charbon Salut Afida à, à et le Bouillard et bois est Yo les rageux, c'est Edward. D'accord. Ouais bah salut mec. Comment t'as eu du charbon C'est cool mais on aurait dû peut-être investir ça dans... Attends, j'arrive. Tu vas me dire ce que c'est. Je crois que c'est pas bleu. Attends, j'arrive. Attends-moi, parce qu'il y a trop de choses là, dans le jardin. Je vois rien du tout. Ah Ah ouais, il faut le voir. Ah ouais, ça donne beaucoup d'XP, effectivement. <rire> T'as une pioche en quoi là une, euh, une épée en quoi Ah ouais, je croyais que t'avais une épée en fer. Soyons fou. Attends, là-bas. Moi ça me dit plus là. Hein. Ouais. Je... Rien, y a... Ah y'a du monde, y'a du monde, y'a du monde je vais mourir, mais je vais mourir parce que je ne sais pas où je suis. Je suis bloqué. Ah j'ai fait te truc dans un gouffre. Oh, tu vas pas me laisser tout seul quand même. Oh yes, j'ai gagné de l'XP les amis. Salut, c'est juste que je crois que c'était ton frère, mais il est ragé. Mais il rage. J'ai pas de frère. <rire> T'as pas vu où je suis T'as pas vu où je suis Regarde où je suis. Regarde où je suis, je suis vraiment dans la merde. Non. Ok bon là je pense qu'il y a une raison de plus pour que je vienne. J'arrive, c'est bon. Ah mais tu m'as bien mis en fait. Attends, t'es vers où T'es mort vers où non, non. Mais non, mais c'est... <rire> oh, mais non. Oh, mais t'abuses. dans 3, 2, 1, go. Oh, mon sain, t'as c'est où le frérot ah tu joues à Fortnite, ouais je joue à Fortnite, bah je jouais tout à l'heure à Fortnite d'ailleurs Ouais bah tu... Oh il y a un truc rouge Il y a un truc rouge là, c'est du fer je crois Il y a du fer à côté de l'entrée Non orange un peu Bon, bah, j'ai entendu, j'ai entendu, hein, t'inquiète pas. Alors, voilà, on va faut retourner, notre, de retrouver notre stuff là. Ah, par enfin, contre, il faut qu'on re recherche des torches, il faut qu'on fasse des torches obligatoirement. Quoi Un zombie. Qui m'a tué Mais j'ai pas dû récupérer Attends attends c'est mon stuff je crois Non mais il est où mon stuff T'as pas récupéré un truc Je crois Ah si c'est bon Aouh Calme toi Me fais attaquer me fais attaquer non non, non c'est trop c'est trop c'est trop Viens m'aider viens m'aider il y a de l'eau, il y a de l'eau, yes, il y a de l'eau. Allez, sauveuse l'eau. Oui, oui, oui, mais j'ai du reste encore. Ouais, là c'est bon, je récupère tout. Ah, oh, j'ai de l'or brut. Dinguerie. Attends, je me, re me refoule, je me refoule. Parce que j'ai peut-être récupéré mon stuff, effectivement. Oh, j'ai une pioche en fer Ah, j'ai peut récupéré un peu de toi, je crois. C'est quoi ton pseudo Non, il me demande à moi. Vas-y, du coup, ouais. Ah, je, je, je l'ai, ton, ton pseudo, Fortnite. Euh, J'ai juste à, à t'inviter PlayStation, PlayStation Network et c'est bon. Faut, ouais. Bon, vas-y, tu peux me montrer le chemin à la sortie pour qu'on se... Faut que là, on sorte de là. Bah, t'as vu le nombre de fois qu'on s'est qu fait tuer T'as pris quoi là De quoi pardon excuse-moi Ouais attends T'es où Ah bah non mais, mais mec es... c'est qui ton frère Parce que c'est dire que je le connais alors Parce que, en fait il y en a un dans... En fait il pensait qu'on était... C'était la chaîne de son frère j'ai pas de frère, moi, j'ai une sœur. Ah, ok, merci. Euh... Aouh Ah mince, je m'en rappelle plus que t'avais fait un trou. Mais c'est qui ton frère, du coup, ouais, dis-moi. Parce que je, je, je sais que je le connais, parce que c'est logique, sinon. Bah, c'est trop, il a dû dire de t'abonner à sa chaîne pour que pour que bah pour euh, me faire plaisir je pense bah lis mon message bah oui c'est un menteur c'est parce que il y a un pote qui a dit que c'était sa chaîne c'est un menteur désolé je vas-y je m'abonne bah lis mon message <rire> euh... C'est de voir, ça me dit toujours pas t'es qui. Mais ton frère, ton frère c'est qui Alors par contre, je crois, que je pas pourquoi, j'ai peur de me perdre. J'espère que je vais me retrouver. Ouais, je suis bon je me retrouve. Par contre, je suis comment pour remonter Je suis comment pour remonter Justy. Ouais, mais c'est pas très grave, ça, si. Oh, dingue. Vas-y, je regarde. Son jeu, c'est Nathan. Ah bah oui, d'accord. Oui, ouais, je vois. Ah bah oui, ouais, là, oui, effectivement. Oui, c'est vrai que Nathan... Euh... Voilà. et eh, je comprends maintenant pourquoi t'as dit ça, ouais. Ouais, bah tu sais, j'ai parlé avec ton frère, hein, plusieurs fois. Pas mal de fois, c'est vrai que Nathan... Il rage un peu, quand même. Hein. J'avoue que ça... Mais ça va, après ton frère, ton frère, euh, ça va, il est gentil, il, il rage pas tout le temps non plus. Mais oui, c'est vrai qu'il il rage parfois, mais ouais. Mais après, c'est pour ça que j'ai cité personne, parce que j'avais pas envie de de, de dénoncer quelqu'un, quoi. Ça se fait pas. Bon, enfin bref, c'est pas grave, hein, qu un qu'un team, c'est juste que... Je, je... En gros, quand il est il arrivé, il a dit « Salut les rageux, c'est de voir ». Alors moi, je comprenais pas et tout. Il a dit, désolé, je crois que c'était la, la chaîne de mon frère. Mais comme j'ai pas de frère, tu vois, je me posais la question. Bah, en gros, je vais faire un, une sorte d'escalier, quoi. En, en spirale, non Un escalier en spirale. Comme ça, toi, tu vas pouvoir remonter plus vite. Je sais pas pourquoi je pioche avec les mains. Euh, mais en tout cas, mec, je, ce que tu peux savoir, c'est que moi, je suis pas du tout rageux. Hein. Enfin. Je peux m'énerver, mais je suis pas du au point de rager, quoi. Vraiment Pardon tu, mon truc là. T'as pas intérêt à tomber quoi. Mais bah c'est pas grave, c'est mieux que zéro, non Ah ouais, lui il dit oui, hein Bah ouais, c'est sûr. Attends, je suis déjà en train de remonter, j'ai sûr que je peux mourir. J'y suis presque. Hein. Ok. C'est bon, je commence à remonter. En tout cas, merci en tout cas de participer au live pour ceux qui sont là. Là, ils sont... Attends, je vais te dire... Ils sont deux. Attends, il y a une araignée, je crois. Oui, il y a une araignée. Je vais tuer une araignée. Oh, il y a une chauve-souris J'ai tué une chauve-souris sans vexer. Ah non, il est toujours là. C'est une chauve-souris. Moi je trouve que les souris sont gentilles, faut pas les tuer. C'est pas les anim des animaux à tuer. Oh non, il a pas chétan là. Non pars, pars, part T'as un microbe, t'as un microbe. Non un zombie, il y avait une araignée, il y avait un, il y avait le cri, il y avait il y avait un creeper. Mais je j'ai pas vu arriver. Mais c'est trop. Mais il y avait un creeper qui est spawné sur moi, c'est possible. Encore, je veux dire. aouh aouh aouh Je prends cher je cher Bah écoute je vais récupérer mon stuff et j'y arrive. Hein. D'accord Ah oui il un zombie qui est en train d'attaquer un, un squelette Non oh mais il y a une araignée maintenant C'est trop Et maintenant, mais je te jure, je te promets Une fois, il y a le... Il y, le... y a le squelette, après il y a le zombie, après il y a le creeper, et après il y a encore le zombie, et après il y a l'araignée. C'est trop... Et ce jeu, il me fait bader, là, vraiment. Ça fait 4 fois que je perds mon stuff. J'aurais même pas tué une araignée ah si, c'est bon, quand même. Oui. Ok, il y a le... Oh, ben le zombie, il y avait un coup à faire. Oh, je regrette tellement. J'ai failli tuer encore plus. Euh, bah, écoute, je cherche mon stuff. Mon stuff, je sais pas pourquoi, je me suis perdu. Non, mais vraiment Mais vraiment, genre, j'ai perdu mon stuff. En fait, au lieu de la gauche, je crois que je suis à la droite. Non, mais j'étais allé dans une sorte de caverne. Un peu bizarre. Genre, en gros, j'ai du... pas dû ta... tourner au bon endroit, donc du coup... Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai continué tout droit, tout droit, tout droit, tout le temps, tout droit. Et après, je suis allé, j'étais un peu en sous-sol, quoi. C'était trop bizarre. Aouh Non maintenant il y a deux creepers Non, mais c'est trop... C'est trop, c'est trop... Au secours, mec Au secours Mais non, mais ils font alliance oh J'ai échappé, j'ai échappé à la, à la flèche oh Il est trop nul Il est trop nul, il est trop nul Tu peux venir, s'il te plaît, je vais essayer de gagner du temps Aouh. Aouh. Cours, cours, run, run, run, run, run, <rire> wow, wow wow oh, il y a deux creepers maintenant, il y a deux squelettes pardon, run, wow, il m'a m'a la oh la flèche, elle m'a spoil, elle m'a, m'a m'a, elle je suis vraiment en train de faire un, un battle arena contre un... <rire> non en vrai c'était un truc de dingue mais je me suis fait tuer sur la fin donc... Mais je... vas-y ça me saoule, je vais. Mais non je suis mort encore. Bah quasiment ouais. Ah mais il me spawn d'entrée, de eh, vas-y je le tue, je le tue, je tue. Non mais non, c'est trop il y en a deux, il y en a deux, il a deux, il y en a deux et c'est soit, c'est soit, ss. Mais non mais je deviens là je deviens en panique. Eh pardon, mes parents ils commencent à faire chier là parce qu'ils ouvrent la porte, ils ferment la porte. Putain mes parents ils sont toujours chiants moi quand je suis en live, ils viennent toujours dans les chaque live, à chaque fois que je les vois. On peut pas moi je trouve ça pas normal, moi je trouve, je trouve ça pas normal, vraiment qu'on peut pas rester en tranquille quand on fait un live. Non mais il y en avait deux creeper, ben, de squelettes. Ah, maintenant il y a un squelette dès l'entrée. Ah, non, mais non Cours Cours Non, mais non Je me suis pris une explosion de, de creeper, maintenant. Aou <rire> Mais depuis tout à l'heure, j'ai besoin de ton aide. Il y a vraiment un, un creep, deux creepers qui me harcèlent depuis tout à l'heure. Non, pas de creeper de squelettes. <rire> mais regarde, je suis en train de faire un recul Non Non, je vais mourir non Mais toi t'es blindé, regarde-moi Je sais, je suis le pauvre enfant, toujours dans les lives. Bah et comment on fait pour monter maintenant Ouais il a mon épée. Non il a un... Non il a un os. Il a un os. Monte, monte pas trop parce qu'il y a tout mon inventaire. non mais NON <rire> Tu me dis ça au moment et je suis derrière moi, en train de me coller Mais c'est trop ce live vraiment je... je passe mon temps à me faire kill T'as vraiment pas trouvé de charbon depuis tout à l'heure Du coup j'ai pas entendu ce que tu disais tout à l'heure parce que j'étais trop concentré à... à essayer de me sortir de la merde Non mais je, je suis pas pourquoi je suis monté en haut Faut que je remonte en haut, je sais pas pourquoi j'étais là-bas. Ça prend tout le temps. temps hein. J'étais tout le temps où, normalement, mais en fait un creeper m'a explosé la gueule. T'as pas une. Euh... Attends. Une pioche, s'il te plaît. Parce que j'ai rien du tout. Je te la rendrai, vrai. Attends. Ah voilà, c'est bon, merci. Attends, je veux au moins monter en haut. Oh là, attention, j'y suis, j'y suis, regarde. Quoi Ah bah il est tout mon stuff, je crois. Attends. Je vois pas l'épée. Il est où l'épée Wesh sur la pierre Attends, je suis aveugle mais j'ai la lumière moi, en même temps. Ah ouais, ouais, il fallait deviner. Attends, euh, les flèches à Ah ma... oh Euh si pour trouver mon inventaire maintenant. Non, je pense qu'il est là, mais... Ouais, je pense qu'il doit être là. Ah, est-ce que tu penses que les creepers, ils peuvent faire des spawns dans ton inventaire Ah oh, bah j'ai fait... Bah, je sais pas, ouais, peut-être. C'est vers là, où je me rappelle, ouais, en souvenir. Et pas je me suis enfui... J'ai voulu courir et tout à fond. Et je crois que j'ai explosé et après, il y avait plus rien. Et après, plus rien. Et j'ai explosé vers là. Non, j'ai perdu mon stuff. Il me semblait avoir monté jusqu'à la surface. Bah, tu vois, là où j'étais. J'ai explosé et il je... y a plus rien après. Non, mais je suis pas fou quand même. Il me semblait pourtant l'avoir perdu là. Mais c'est quoi cool, ce bail Ouais, wow, et maintenant je peux plus monter. Mais oui, le problème c'est ça Je suis volé. Ah j'avoue peut-être. Bah justement, c'est pour ça que je suis en train de contourner l'endroit où il y avait la lumière. Et Ça m'étonnerait que, que je sois mort. Mais je suis mort sur l'herbe. Ou proche de l'herbe. Non, c'était pas sur la surface. Là où j'étais. Là où c'est d'y aller où il y a la lumière. Bah, y a, y a... tu verras, il y a de l'herbe. Je te promets. Hein. Et je sais pas pourquoi je suis resté coincé et je me fais mort. Je sais pas pourquoi j'ai tout perdu d'ailleurs. What? What? Au secours! Attends. Mais je fais regarde, j'ai un, un cœur. Ouais, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Wow, j'ai fait crever. Par contre, t'as trop de chance, toi, de tout Moi, j'ai rien du tout, du coup. Il me semblait pourtant qu'elle était là le. La pioche elle a pété. C'est grave ou pas là j'étais bien. Vas-y, pourquoi ce mot qui est toujours qui a la merde Le gars qui n'a tellement rien à dire, tellement. Mais oh mais non mais c'est trop C'est moi qui me chope tous les monstres Ah il me semble. Mais non, non, j'étais pas mort là, bah attends, on peut regarder si tu veux, mais. Non, peut là peut-être là-bas, ouais. Mais attends, là il y a de l'herbe. Je vais te dire. Non, j'étais pas à la surface. J'étais en gros, il y avait de l'herbe. Mais il faisait la nuit sombre. Je me suis un peu écarté de là et puis après, boum, plus rien. Pardon, excuse-moi, excuse-moi. Oh Mais punaise, tu vois pourquoi je t'ai dit que j'ai la malchance depuis tout à l'heure. Par contre, c'est la qu'on se fout nous toujours au même endroit. Je sais même pas où t'es. Pourquoi oh, j'ai trouvé un cochon Ah ouais, t'es comme ça toi. Bon, attends, attends, attends, j'arrive. C'est bon. Oh, J'espère que t'as quoi euh, nous stuff. Je suis désolé en tout cas pour euh, que j'ai perdu tout stuff. Mais vas-y, j'ai de l'araignée tout à l'heure. Ah bah, il y en a encore une autre. Oh, mais il y a sa cousine. Il y a sa cousine, c'est pas possible. Ah, d'accord. Moi tu vois tu l'as pas perdu au moins celui-là. Oh. Attends il est où là Tu m'as dit le stuff. Ah je descends. Aïe ah, you... ah, ouais, ouais bah oui on le voit bien là ouais ouais. Bah oui on voit bien le stuff. Ouais. Attends je descends un peu quand même on sait jamais. Ah ou Oh il y a du charbon bien il y a du charbon Il y a de l'or Il y a de l'or et du fer L'or, du fer, du charbon Oh il y a du fer Non j'ai plus... plus de pioche Ah bah vas-y attends Je récolte quoi Du fer, de... On va casser J'ai trois trucs de fer J'ai... Ouais, euh, ouais, ouais, ouais, bah ouais. Et je te rembourserai. Non, je Ouais, c'est bon. Hop. J'ai... Je crois, attends. J'ai 7 fer brut Et je vais du charbon un peu. Si je peux. Oh, j'ai pas ce temps. Elle est marqué. J'ai un trophée passe-temps joué pendant 100 jours, d'accord. Je sais pas, si je débloque des, des trophées Minecraft maintenant. Bah je suis content parce que je voulais en débloquer, tu vois, il y a longtemps. Il y a encore des, des blocs de charbon, il y a encore de l'or, et il y a encore... T'aimes bien le slave. <rire> bah en fait des monstres tout court, je pense. Là, on va monter avec la terre. Hop. Ça fait un peu bizarre d'avoir de la terre ici, mais de toute façon, je suis obligé. En tout cas, les amis, j'espère que ça vous plaît, le live. Hop. Moi, je suis très lentement en train d'arriver. M'en mettre depuis tout à l'heure à miner. Ah, il y a de la resto même. Moi, je remonte, moi je remonte. Bah, c'est trop pour moi, c'est trop. T'as vu le nombre de trucs que j'ai perdu? Ah, je remonte quand même. Oh non! Viens m'aider, viens m'aider, viens m'aider, viens m'aider. Je pourrais survivre un peu, mais pas longtemps. Attends, même pas. Tu peux m'appeler Django, s'il te plaît? Je sais, j'abuse un peu, mais. Ouais, oh, mais c'est normal. Vraiment? On t'sais, t'es en moins de 54. Et alors? 154 diamants! Attends, t'es ouvert où là? Je te vois plus ton pseudo. si j'arrive à m'en sortir moi-même, tu vois. Parce que sinon, on va perdre tout ce qu'on avait. Ah, oh, j'ai dû... trouvé du fer et du, et du charbon. Ouais. Mais il faut que je remonte, moi. Bah parce que je suis, moi je suis trop descendu donc vaut mieux que je remonte pour avoir mieux, plus de repères. moins ah que j'étais au bon endroit où tu m'as laissé non Ah bon Non t'as raison t'as raison c'est moi qui, qui cherche trop euh, je sais pas quoi d'ailleurs. de zombies j'ai de la viande tu m'as demandé de, la... de prendre de la viande je suis en train de remonter la rivière que j'ai descendu waouh c'est n'importe quoi je remonte de la rivière et tout vraiment je suis en train de faire l'ascension mais vers le haut tu vois vers le haut c'est positif vas-y j'arrive bon j'espère en tout cas que ça n'a pas trop dédommagé le fait que je perde tout mon inventaire ouais c'est bon je suis à la terre ah c'est bon je suis au en haut je suis en haut mais il y a un zombie derrière moi Je suis dehors là. Mais je suis pas au bon, bon trou. Peut-être pour ça alors. Je vois toujours pas ce pseudo. Hein. Je sais pas si je dois, je dois craindre ou pas. PLS, dis donc. Je vois la mer pour la première fois de ma vie en jeu. Là, là j'ai vu l'océan qui est à côté Ah mais attends si je peux prendre la carte qu'on a Pour te localiser non Oh il oh, y a trop de biome dans, les... dans les environs Waouh, il y a un village tu l'as vu ou pas Ouais il y a un village Aouh Ok, un éliminé Oui c'est bon, non, non, non pas mourir, pas mourir Putain Mais mec tu dis oh je suis mort Mais j'ai plus rien je suis mort Ok, bah je vais essayer de, de faire le mieux que possible. Ah, j'ai trouvé un truc de love. Non, j'ai trop de seum, j'étais bien en plus. moi tu vois j'ai plus de cartes j'ai plus rien du tout moi par contre je suis toujours là où il y a le village pas pourquoi ah c'est bon j'ai trouvé je crois oui c'est bon j'ai trouvé mais du charbon il y a du fer ouais c'est bon ouais c'est bon j'ai un casque quoi Ah ouais j'avoue. Ah je te vois, tiens, pour une fois. C'est mon là. Ah ouah ouah ouah ouah ouah ah, je remonte tout de suite. Vas-y au pire, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, on les charge, on les charge, on les charge. Bien joué. Tanneur en devenir. Ah, oh, j'ai un autre trophée, wesh. Tu me mets trop bien. Récupérer du cuir. Tu me mets trop bien. Je récupère plein de trophées, les amis. Ça fait 4, 4 trophées que j'ai reçus depuis le début. Vraiment non. Ah, euh... il ouais, y a beaucoup de pierres, tiens, pour une fois. Ah, j'ai une boule de snipe. Je sais pas si c'est à toi. Euh, contre, faudra remonter, là. On va fermer tout ça. Ouais. Et j'ai du fer. Hein. J'ai le fer et le lingot de fer. Ouais. On se refait une pioche On se refait. Ouais mais après, ça, ça je m'en fiche, mais je, je trouve moins une pioche pour moi, parce que j'ai pas de pioche. Euh, J'aimerais bien me faire une pioche en fer, si je peux. Parce que j'ai du fer j'ai des lingots de fer, moi, est-ce que je peux me faire ou pas T'autorise. Est-ce que t'autorises est ce que je me fasse une pioche, de... une pioche en fer Est-ce que tu m'autorises ou pas à faire une pioche en fer <rire> j'ai tellement l'habitude de, de, de demander l'autorisation aux autres Ça c'est ça c'est ma nature J'ai du charbon J'ai pris euh, j'ai pris une pelle de fer Est-ce que tu penses qu'une pelle de fer c'est nécessaire Pour casser la terre Est-ce que je peux me faire un, un équipement en pierre ou pas Ou en cuir Ah ça n'existe pas alors, j'ai une épée en fer et j'ai une pioche en fer. Euh, bah, attends, il faut que j'aille en... en cuir du fer. Est... Il est où, le four Tu peux me montrer le four le... Ch... Les charbons et les lingots de fer, j'en ai. Ah, bah, fallait me le dire tout de suite. Ah, donc t'as récupéré tout ton stuff. Pourquoi Attends, je vais voir en me déplaçant. Attends. Ah ouais, j'avoue. Ouais, je l'ai vu rapidement. Ah, uh, Vas-y. J'ai assez de fer du coup, on pourra récupérer. Salut mec, salut Mince, j'ai dit Samu. Salut Valek. Enfin, Valexo pardon. Excuse-moi. Excuse-moi. Salut Valek, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment content cas, que j'ai 212 abonnés. Hein. Mais du coup, comme je te dis, je pense que le 12... 212e abonné, ça va être le frère de Nathan. Bah, je leur dirai merci, d'ailleurs. Nathan attend que... Bah, que Nathan, c'est un... un ami à moi, chaque fois Et on s'était grondé, on s'était grondé, euh... On s'était grondés, en fait, pendant un live. C'est pour ça que je te dis que le gars, son frère, il est venu me demander tout à l'heure... Euh, Salut les rois à jeu, tu sais. C'est parce qu'en fait, si tu veux son frère, on a... s'était en Parce qu'en fait, si tu veux... On va dire que parfois il s'énerve un peu sur le jeu. Ou un petit peu plus que tu me pourrais penser, donc du coup bah il se maîtrise pas. Après tu vois je peux comprendre mais. Moi je le comprends tu vois, je savais que c'était pas son intention de m'insulter ou tu vois. Quoi que ce soit mais. Il y tu vois ils, le... ils savent pas trop que tu vois. Oui, il y a deux araignées Euh non mais moi j'ai pas de carte du coup. Parce que je suis mort euh... Je suis mort avant de pouvoir. Ah oh bah c'est sympa ça, il n'y a, a plus le chemin de tout à l'heure, en pierre, attends, hop, tac, c'est bon, ouais, il y a un village, je te jure, bah vas-y viens, je te fais du coup, t'as dit quoi, oh mais encore un trophée, non mais c'est, les amis c'est trop, mais bah, en tout cas moi je vais bien, t'inquiète, moi je vais bien. Bah du coup, ouais, bon, pire, je garde les lingots de fer si tu veux, ou alors sinon, je me fais un équipement. Non, je sais pas, j'en ai cinq. Est-ce que tu veux qu'on se fasse euh, des torches? Bon, bah, alors du coffre, un coffre, tu veux ou pas? <rire> c'est marrant, c'est la seule chose que je peux pas acheter. <rire> Ça me fait vraiment. Non, mais parce que j'étais je je, plus sûr que tu voulais un coffre. Attends, j'en cherche. Il faut faire comment Comment faut faire pour avoir un coffre Oui. Bah, non, ça pourrait servir justement. Attends, je re, reste ici. Je vais ramasser. Je vais récupérer du bois. Euh, ah, bah, non, attends Attends, attends. Je vais me faire une pioche en fer. Enfin, une hache en fer Une hache en fer je m'en suis pas fait Ah bah trop tard Mais c'est pas grave Ça va vite au moins Ça va vite au moins Dans le coffre Tiens Et je t'ai mis la viande si tu veux Ah non tu veux faire un autre coffre Tiens je te mets du cuir aussi, euh, du charbon si tu veux faire quelque chose, des bâtons, un arc si t'as envie. Euh, L'arc je vais garder, euh, je t'ai remis un deuxième os et je te mets, bah le bois je le garde. Je te mets la durite. C'est quoi de la teuf Pas de la peuf hein, la tuf. De la pomme, si tu veux à manger ou encore le muret, je vais mettre dans l'inventaire et l'arc aussi. Oh ah, remarque, non, l'arc, je vais la garder. Quoi, ouais. t'es où, t'es où, t'es où, dis-moi où t'es, t'es t'es en haut ou pas? Ah, je te vois, je te vois. Bah, je t'emmène du coup au village si tu veux. Où tu me dis où tu enfin où tu viens vers moi comme tu veux. Bon, apparemment, le chemin il n'est pas vous. Plus un abo. merci Valexo. C'est une survie à beau ou juste toi et ton pote Ah, tu peux venir. Tu peux venir, il suffit de demander. Hein. Et bon, après là, je pense qu'il sera, il est un peu tard, mais. Bah, de tout... dans... dans tous les cas, mec, t'en fais pas, je vais je vais arrêter live après. Parce qu'il faudrait que j'aille manger et, je... et tout à l'heure, si tu veux, je referai un live, mais sur Fortnite. Ah, du coup tu peux venir euh, Car Team je vais te montrer du coup ouais, le. Le vas-y ouais, vas-y stuff toi un peu L'épée en pierre je vais la finir Merci en tout cas pour ton abonnement euh, Alexo Bienvenue à la team et j'espère que tu as passé de bons moments avec nous Hop. En gros est-ce que tu vois le... la... la rivière enfin le lac Bah viens au pire viens je sais aussi c'est bon Tu me vois ou pas Je vais planté des arbres quand même, on sait jamais. Hop. bien. Bah bon, oui, j'avoue. C'est là. Attends, je vais je vais lire ce que t'as écrit après. Euh, ouais, c'est là. Vas-y, je suis moi. C'est devant. Droit devant. <rire> Attends maintenant, je suis pas. Ah bah vas-y à gauche, à gauche, à gauche. Ah ouais, bah j'allais dire la même chose. J'ai dit, tiens, il y a moment où j'allais dire, viens voir à côté le banvou. Il a dit exactement la même chose que toi. Ouais, apparemment, ce que j'ai compris. Et quand tu es pour replanter Ah bah voilà. Ouais, bah c'est bon, j'ai fait. Bah ouais. Euh, Dac, je vois pas de problème, je repasserai alors. Mais ouais, t'inquiète, tranquille. On est là pour passer de bons moments, et... On est là pour oublier le travail. <rire> J'avoue. Oh, la prof de maths. Oh. T'as envie de, de la baffer, quoi, parfois. Bah, elle est trop rapide, quoi. <rire> ah bah, par moi, ouais, c'est ça en fait. Le problème moi, c'est que je, comme j'ai pas réussi à. Comme, en fait, moi j'ai trop d'informations quand j'écoute ce ces cours. J'ai trop d'informations et du coup, moi je suis comme si j'étais un peu genre. Euh... Genre voilà, c'est ça, il y a trop d'informations pour moi. Enfin, même tu vois, genre, tu dis, bon, ça va, elle dit, elle dit, elle dit pas trop les infos trop vite. Genre, moi, il y a tellement trop d'informations. Genre, je me disperse. Ouais, je ne dis pas que je me disperse, mais c'est un peu ça, quoi. On va dire que, genre, je me concentre tu vois, sur le cours, mais genre, euh, je, je pense à trop de choses. Mais c'est pas intentionnel. Ah, j'avoue. Pourquoi tu prends du foin? Ah je savais pas que ça donne une vie Eh les amis, si vous trouvez que je suis pas très fort ou il y a des trucs que je demande, c'est parce que je fais j'ai jamais fait de, de, de, de, de gros survie ou. Je suis pas du genre à enfin, J'ai très fait très peu de survie. J'en ai fait une à deux survies je pense. Ah ou Pas trouvé, pas trouvé. Cours, cours, cours, cours, cours. J'espère que t'as trouvé un livre parce que je ai pas trouvé moi. Oh, y'a un villageois! Où... Ah, c'est bon, j'ai réveillé. Non, y'a des monstres à proximité! Mais non, j'ai un petit cœur, moi! Attends. Euh. Non! Oh, non! Non! Oh putain! Attends, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Attends, t'es vers où? Attends, je vais te retrouver, t'inquiète. Oh, je suis mort. C'est bon, j'ai retrouvé le chemin. J'arrive à un... Hein. Ah, bah oui, je suis mort. Cours Non, il y, y a un zombie qui me poursuit. Non, mais t'as pas la lumière, non, mais c'est trop là. Oh non, mais j'ai t'inquiète les choses, t'inquiète, t'inquiète. <rire> il y a un, un mini-zombie qui me poursuit au secours. Merde, il me poursuit toujours Cours, cours, cours, cours. Salut le gamer J'espère que tu vas bien. Ouais, moi, ça va. Je suis super content en plus, vraiment, on a atteint les 210 abonnés. Oh, dinguerie Eh, hey, mais les creepers, en vrai, c'est les dangers publics, hein, vraiment Non, t'es pas mort. Aouh! Cours, cours, cours, run, run, run, run, run, run. C'est manger bon, mon stuff. Dors, dors, dors. Il est où le squelette Ouais. C'est bon, tu peux dormir, s'il te plaît, parce que du coup, ouais, je suis un peu, je suis un peu en panique, tu vois. J'ai bien, en tout cas, ouais, le gamer. Mais vraiment, je suis content, en plus de. Là, vraiment, là, là, je vois que. Il y a de plus en plus de, de, nouveaux, de nouveaux spectateurs. Je suis vraiment content parce qu'en plus, bah ça me permet d'apprendre de, de nouvelles personnes. Et... Mais même, genre, juste, tu vois bien que tu vois bien, carte qu sim, que non, ah, vous ne pouvez pas. Il y a des monstres à proximité. Ah, bah ouais, mais c'est trop là. Ouais, bon, allez, à un moment, faut que je un. montre. Hein. Ah, bâtard, c'est bon, j'ai tué, j'ai tué, j'ai tué. Je file dans l'île, lit, j'arrive, c'est bon. Yes J'ai bien j'ai mis un truc dans le chat. Euh, pas si tu vois. Ouais, bah oui, ça faut que j'équipe, t'as peu. Euh, bon, moi je vais m'équiper de ma pioche, en faire. La pierre je la mets dans mon stuff. Alors vas-y tu veux qu'on fasse quoi maintenant Ah bon je vais bientôt arrêter donc euh... Après on reprendra t'inquiète pas Les amis donc cette survie là J'ai noté survie en live parce que je vais continuer à chaque fois A chaque fois je fais des lives Minecraft J'irai dessus ou un truc du genre Enfin Quand je, quand je serai tout seul J'irai sur ma villa Et quand il y aura quelqu'un bah, je ferai le live avec quelqu'un Et bah euh, quelqu'un me rejoindra euh, Et on ira sur cette game Comme ça tu vois quand team si euh, t'es pas là Ou pendant le live ou un truc du genre euh, Bah je continuerai avec quelqu'un la partie quoi Je suis vraiment en train de faire un disrun comme un con. Ah Pardon. C'est juste ma, ma mentalité vraiment. Euh, attends, on va on va replanter. Non vraiment. Attends, on va replanter les. Tiens, tiens, tiens. Mais tu sais que le, la nourriture il était dans le coffre. Sonnez l'alerte j'ai encore un trophée mec je suis trop chaud ça fait dix ça fait cinquième trophée au moins fait faire sonner la cloche tandis qu'une créature hostile se trouve dans le village mais c'est trop stylé non mais c'est trop cool mais en gros faut que tu sonnes la cloche vas-y non t'as un trophée après voilà comme ça après tu pars un peu Ouais, ah bah t'allais tout prendre quand j'allais prendre. Oh, oh, oh, ça sent mal, ça sent mal, ça sent mal. Non, Et, je t'ai dit, j'ai tout mis dans le... Nice. Oh, y'a y a un Enderman. Go, go. Ah non, c'est pas, pas un Enderman, c'est un creeper. Oh, y'a du diamant, y'a y a du diamant. Du diamant, mec. Ou, du, de ou de l'émeraude. Ou de l'émeraude, je sais plus. Est-ce que je peux le, le, le pioche avec la pioche en fer ou pas J'avoue... Attends, regarde... Oh, là, il y a du charbon Attends, on va finir de fouiller... Oh C'est quoi, ça Mais bah, regarde, c'est un bleu bizarre. Mais bah, regarde, tu me vois pas, là Là, à côté de moi... Il y a un truc bizarre. Tu vois pas Il y a un bleu bizarre, en... Là, là, ça. Ah, mais ah bah c'est magnifique alors. Du cuivre. Et ça sert à quoi le cuivre Après j'en pioche. Oh, du charbon, j'en ai, ai 16. 18, 18. J'en ai plus que ça, même. J'en ai... Attends, je vais te dire 21. Oh, il y a plein de... Oh, il y a plein de charbon. Oh, il y a plein de charbon, les amis. Oh là là là là là, là. Salut, Coral Intérêt Enfin, du coup, salut, Ken, mon blindé. Vous inquiétez pas, les amis. Si vous, si je dis... Euh... Si je dis un pseudo que... Un pseudo que... Ou un nom... Oh, oh. Non, ah, non, j'ai cru que c'était... Si je mets un pseudo que... Si je dis un pseudo... Qui... Alors que c'est un, un pseudo, c'est parce qu'en fait, c'est la personne dont je la connais et, et qu'en fait, euh, c'est, on va dire, son deuxième compte. C'est pour ça que je dis ça. Oh Oh Il y a du charbon en hauteur Attends, attends, il y a peut-être peut du fer, si on cherche bien. Attends, faut bien chercher parce que, je trouve, il y a vraiment du fer. Hop ah de GG, hein. Non T'es mort où Non. Dis-moi où t'es mort, comme ça je pourrais y aller. Quoi Non, tu rigoles là. Attends j'arrive parce qu'il a l'air tellement stupide Attends Attends je finis de piocher du charbon J'en ai 41 du charbon 42 Oh il y a une mine de charbon mec J'ai trouvé une mine de charbon j'arrive pas à en trouver Je suis addict vraiment au charbon Les amis charbon est meilleur, la meilleure truc que tu peux trouver Ouais j'ai trouvé plein de charbon mec 54 55 58 je me trouve sans arrêt Ah, c'est bon. Oh, la vérité je... C'est ton frère que j'entends Oh, la dinguerie, dinguerie Oh, attends, j'arrive. Je vais je vais, vais m'absenter quand même pour venir te voir. T'es vers où, en fait Quoi Ah, c'est bon, je suis là non! Tout a explosé. Ah, oh, mais ça va, c'est un nouveau point d'impuration. Ça va, tranquille. Ah, bah, j'ai vu, je t'ai vu exploser. Non, pourquoi et donc? Ça fait quoi, radar Attends, je regardais regarder moi aussi. hein il est où? Ouais ah bah ouais je veux bien le voir mais il est où Il est où ton hunter Non T'as des under perles Attends, mets-la dans ta main. prends l'un de oh Attends, il faut pas qu'on se crée un, un coffre. Alors j'ai une forge. Une forge et en vrai, le, le moi, j'en ai bien trouvé un coffre. surtout, tu peux créer un coffre, s'il te plaît? Au moins, un coffre, quoi. Et les amis, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie ce live. Oh, il est un peu. Est-ce que tu rends le chou ou pas le golem ou on laisse tranquille? Quand ça on peut le réparer? Non. J'ai plus mon émoir d'attent. Je crois que j'ai ai laissé du stuff. Attends. Aouh Aou! Les SOS, SOS, SOS, Hamilton, Hamilton, Hamilton! NON! Attends, c'est bon, je vais, je vais récupérer mon stuff. Si j'arrive. Je Apparemment, j'en ai bien des un peu. Je risque de recrever. Je recrevais encore. Je recrevais encore. Non! Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Je suis un enfant, je suis un enfant. Ah, c'est moi bon, j'ai tué. Il en reste un. Attends, on ne prend pas tout, parce qu'il y a peut-être des affaires à moi, je pense. Ouais, je suis full de charbon. Et j'ai un émeraude. GG. Oh, il y, il y a du charbon Il y a encore du charbon. Oh Attends. Non. C'est moi bon, qui ai encore craqué. Tac tac tac, et eh les amis, on monte, on monte, on monte, on monte. Bah ouais. Attends. Non, mais non, c'est trop, c'est trop. Attends. On a tous les deux le même bruit ou pas J'ai entendu un, un, un bruit bizarre. Il y a vraiment ma hache Ah ouais Ah j'avais une hache je sais mais. Du coup on t'amine. Ah faut aller se coucher. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Ouais, mais je veux faire un coffre, par exemple. Et le coffre, on peut pas le faire. Ah, je vais faire un coffre, maintenant C'est un coffre, c'est... Ah ouais, faut un peu plus. C'est bon, je veux faire un coffre. Un lit, faut faire... Faut trouver quoi, en fait Comment faire pour de la laine pour faire de la laine, faut trouver de la laine de mouton, moi. Hein. Comment t'as fait Tu mets dessus quoi Attends, je vais créer un coffre. Ça te pas pas, je crée un coffre. Je vais le crée dans ma dans ma, dans la maison que je suis. Euh, ouais, comme ça. J'ai un coffre. Je vais me coucher là. Si C'est un lit. Ouais, c'est un lit. J'ai mis une botte de foin. Tu tu, tu la veux ou pas la botte de foin Ok, bah je, je mettrai le... les modes. Je le mets dans mon coffre. Le charbon aussi, du coup. La nourriture. Moi, bon, je pense que je vais rater le live. Ouais. C'est vrai, y a même pas, ils vont va manger. Vas-y. <rire> OK. Attends, on va te une base. OK, d'accord, j'ai compris. Moi, j'ai tout vidé, hein. C'est drôle, ça. T'es mort ou Non. Attends, comment ça, t'étais déjà, déjà là-bas Ah, bah, fallait m'attendre. Attends, la cannes à sucre. Je vais... Laisse... Non, désolé. Je vais, je... Je vais là-bas et je vais collecter de la canne à sucre. Attends, non, non. Je vais faire un bateau avant, avant de partir dans la mer. Ouais, il vaut mieux que je fasse un bateau. Bah, ça va aller plus vite. Qu'est-ce que t'en penses, toi Ok. Moi, je vais aller chercher tout le nécessaire pour faire un bateau. Je vais y aller là-bas après et après. Du coup, tu, comment tu veux faire pour établir le camp Ouais. Ah, c'est bon, j'ai tout affiché. C'est déjà une base secrète dans la pierre. Est-ce que je prends un bateau avec un coffre Ou pas Mais Un bateau avec un coffre, est-ce que je peux venir dedans, moi, ou pas Enfin, est-ce que je peux aller dedans Ah Bah, je vais faire une pelle et je vais construire après. Avec ce que j'ai, je vais construire... Attends, on va faire une pelle d'abord. D'accord. Attends, Ah bon, j'ai un peu mal au... Attends, vas-y, t'es où Ouais. Ah, une base, d'accord. Ok, je vois maintenant ce que tu veux dire par là. Attends. Je vais... Je vais farm un peu. Je vais chercher de la pierre... De la... Non, de, du bois. Ça me dérange pas. Ah bah j'ai de mode d'abord. Ah, ouais, il faut pas que les gens nous les piquent, tu veux dire. Attends, je vais d'abord créer un bateau. Et après, je vais y aller, je vais y aller chercher le stuff. Ah, bah alors je t'en fais un deuxième, non Non. Ah, d'accord. Attends. Laisse-moi juste. Normalement, je peux le faire maintenant, mais il faut que je trouve le bon truc. Attends, laisse-moi trouver. J'ai créé une belle, et après, je suis à toi. Peut-être pourquoi Ah, du fer! Attends, je vais regarder. Tu vois, je, tord... tu je... Non! Non, non. Attends, je vais me créer le bateau. Je vais me créer le bateau et je vais regarder si j'ai du fer. C'est bon, j'ai le... le bateau. J'ai le bateau là. Du fer, est-ce que j'en ai? Non! <rire> T'as dû prendre un gros truc là. Un gros truc en pleine poire. Ah, il y a un. Un mouton! J'ai ramassé la laine pour faire des lits après. De notre couleur qu'on veut. Attends, j'ai ramassé la laine et de la viande. J'ai ramassé de la chair putréfiée. Euh, un arc, est-ce que ça va nous servir beaucoup ou pas Ok. Bon bah, je le garde quand même, mais... Ok, bah vas-y, je le range alors. Ah oh, mais j'ai même pas vu, j'ai des, des plantes autour de ma maison. Attends, hop. N'hésitez pas à mettre plusieurs commentaires, comme ça, je peux si, si j'ai pas fait attention à un, à un commentaire, euh, remettez un et après je ferai attention. C'est serait moi, ça m'arrive parfois, tu vois, de louper des commentaires ou des, des notifications de commentaires. Je sais, sur le live, il y a marqué « On Air » avec un commentaire qui s'ajoute. Euh, Vas-y, tu viens Ah où oh, bah voilà. Wow, trop stylé, ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de bateau. Putain, tu te les passes vite, quand même, hein. Putain, c'est... C'est l'intérêt d'un... On veut l'intérêt du bateau, hein. Bah, plus vite que si à la pire. Ah, y'a des de maintenant Attends. Oh, voilà. Wesh Vraiment Merci. Comment t'as eu du fer Ah, voilà. pour Vas-y, viens. Euh Je sais même pas qu'on voyait les des comme ça. Ouais, ouais. <rire> C'est trop drôle, attends voilà, tu me dis si tu sors Oh je te vois avec ton épée <rire> Je tourne la tête je vois ton épée Vraiment je tourne la tête je vois ton épée Ah là t'as un bloc de pierre T'es sûr que c'était. Pourquoi ça bouge pas Faut on va on va apprivoiser les bêtes mmh. non. Désolé les amis mais il faut qu'on je... qu rigole de la... de la nourriture Au début on, on est cruel mais c'est normal les amis Faut pas <rire> Tu dis ça mais eh, gros dévage quand même Bah ça fait penser aux où... eh, Les élevages intensifs quand même c'est pas cool Enfin hein, de ce qu'on voit nous Les poulets ils sont ils se rendent malades Ils s'infectent Enfin. Oh bah, tiens en parlant de poulet Attends j'en ai un euh, t'es où, là Mais t'es où, là T'es où, là Oh, y'a un cheval Attends, y'a un cheval Bah ouais, mais c'est trop bien, un cheval Oh, je l'ai, oh, je l'ai et je peux pas le contrôler parce que je crois qu'il faut une selle. Mais est-ce qu'il va il va il va me suivre ou pas Mais j'ai déblo débloqué encore un trophée. Ah, C'est une trône dinguerie, je débloque tous les trophées de base. C'est bon. J'ai encore un mouton tué. Avant, euh, bon, je te vois pas toujours pas. Mais t'es où en fait T'es parti où Ah Ah, l'ancienne base, tu veux dire Puis si, encore j'en sais. Hein. Ah si c'est bon. Attends, je peux je peux voir ou pas s'il n'y a pas mon ancien stuff non. Tu veux comment on fait pour sprinter Montre quand tu comment tu sprintes. Ah attends. Mais pourquoi je cours pas Ah bon Merci. de lui juste te griller, maintenant. j'ai ramassé de Poulet de nourriture. Hein. Et les amis, là, c'est du bon stuff que j'ai mis. Moi, j'aimerais bien ramassé des laisses, là, pour euh, ramasser les animaux. Tu les emmènes avec toi, la canne à sucre Et après, on va sauvegarder pour arrêter. T'es où bon Ah, pardon. Pardon, ton skin, je sais pas comment tu l'as mais il est trop stylé. Avant ah, d'arrêter là, j'irai voir dans la dans, dans la gueule, enfin, tu m'as compris. Eh, t'as vu, j'ai bien fait te dire qu'il y avait un, un village. Tu pourras me dire, du coup... Alors, t'es très fort pour deviner qui va faire nuit, mais... Bon, enfin, remarque, je le sais aussi, mais... Bah, attends, vas-y, on le laisse là ou pas le bateau Ok. <rire> la violence. Les graines Ah, oh, j'ai des graines. Parfait, ça. Vas-y je ramène tout ce stuff. Tu peux montrer ta mine ou pas s'il te plaît Peut-être peut trouvé un endroit t'as dit avec plein de fer et tout. Ah je vois, j'arrive plus à courir. Ah peut-être Attends. Ah je vais pour ça alors. Ah j'ai faim effectivement. Bah attends, non, il vaut mieux que je prenne des chars putri putrifiées qui sont pas qui sont pas rares tu vois. Attends les chiens putrifiés. Oh J'ai que de la viande et des plumes J'ai que ça dans mon inventaire. C'est bon. Ouais ah, c'est bon, c'est ça en fait, t'avais raison. Euh, on va remettre de la terre là. Hop. Ouais c'est ça, j'avais trop faim. Euh, t'as pas une houe. Je sais que c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais... La compost d'ailleurs, je sais même pas comment on fait pour remplir. Oh j'ai trouvé une maison elle est magnifique avec une scie. Tu savais qu'il y avait une scie, là Qu'est-ce qu'on fait si on place euh, un bloc sur une scie T'es sûr Attends. Oh ça me verra un, une dalle de.. ça me fait une dalle de pierre en fait Trop stylé Mais c'est trop d'art Attends j'arrive Ouais bah tu du coup la mine elle est où Oh bah oh y a un... Oh là là parfait Attends je vais juste tuer un zombie parce que toi t'as un trop bon stuff Ah bah il en a pas qu'un, en a pas qu'un en a pas qu'un C'est bon, c'est bon c'est bon Je vais me faire une houe avant de venir dormir. Je vais me faire une houe. Euh... Ouais, je suis mort. Non, mais je suis pas mort. Hein. Oh, mais non Mais, mais non, il mais y a encore deux trophées, là C'est trop. Je t'assure que c'est trop. Bon, oh, à part, il y a du fight à côté de moi. Je me suis mis un casque en or. Ça te dérange pas je suis trop con. Je sais pas, même pas pourquoi je te demande ton avis. Oh, j'ai des graines de betterave. J'ai trouvé des chats aussi. C'est bon, j'arrive. Je vais dormir. Je vais poser mon stuff, les amis. Donc ça, c'est ma petite maison. Hein. Euh, on, a, on est dans un village, si vous avez pas compris. Après, aussi, au pire, on ira se faire notre propre maison. Euh, je pose les rations, d'accord Tu me diras si tu en auras besoin euh, ouais, la laine, la chair putréfiée. C'est bon, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Et hey, les amis, j'espère que ça vous, avez... ça vous a plu le live. Salut Simon, Fairal. T'es pas sur le live, hein, ce que je sache. Ah. D'accord. Non, bon, on jamais, hein. Oh, le monstre. Les monstres ils sont... Bah attends tu veux voir ou pas tout ce que j'ai dans le coffre ah. Oh Il y a un creeper Oh merde merde merde merde merde merde merde merde! part, part, part, par. c'est pour ton bien tu sais Ouais vas-y, attends j'ai encore vidé aussi On est pas mal, hein? Les planchers de chêne, si tu veux. Et t'as vu, j'ai mis un casque. T'as vu, j'ai mis mon casque de maille, là. Tiens, je peux te donner mon casque si tu veux. Pour avoir une, une belle armure. Et comment je fais? Deux coffres. Ok, je vais en faire un deuxième, alors. Euh... Ah oh oui. Ah, c'est un coffre piégé. Attends, je regarde le bon coffre. Sinon, tu vas me dire... Ah oh, ouais, t'es un bâtard. Donc, je vais peut-être regarder pour le bon coffre. Ah, c'est ça. Attends, on va tout regarder. Un coffre, c'est... Il faut pas que des blocs... que, que... plonge de chêne, voilà. Bah attends, je vais en farm, ça te dérange. Allez, faut que je me teste parfois. Je, je parle trop vite. Attends. T'es où, là Aouh Oh, y'a un voyageur T'es un gris. T'es gris, mec. Oh, y'a une laisse! a une laisse? Y a une laisse ouais, bah, je peux le fight là. Ah, ou? Euh, peut-être pas. Attends. Attends, attends, c'est bon, c'est bon. Est-ce que le temps que je me régène, en fait. Est-ce que tu veux que je ramène des chats ou pas à la maison? Ou de Je sais pas à quoi ça sert. Vraiment? Je ramène tout de suite, je ramène tout de suite. Viens là, toi. Je ramène des chats si ça te dérange pas. Coucou, petit chenapan. <rire> toi aussi, t'as un chenapan. N'inquiète pas, carte SIM aussi, c'est un petit chenapan. C'est un délinquant. Attends, j'espère que j'ai pas perdu. Ah, c'est bon. Oh, miaou. Les amis qui adorent les chats. Ouais, je peux en, en, en transporter qu'à la fois. Après, il n'y a pas de team. On, on adore les animaux. Je vais l'attacher au centre. Ça te dérange pas. Et là, il est au centre. Pépouze. Bon, il, il va être un, un petit peu excité pour un chat. Mais tranquille. Euh, comment on fait Non, il faut une étiquette. Moi, je sais comment faire. Ah, bah, les amis, vous voulez l'appeler comment le, le chat Dites un prénom un ou prénom, un nom dans les commentaires et on l'appellera comme ça. Ah oh bah, il y en a un autre Oh, mais non, je peux pas, moi, j'ai pas de laisse. Oh, lui, ça se voit qu'il a un émeraude, il veut un émeraude, lui. Alors, tu veux un émeraude contre dix briques. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Oh, y'a un cheval Mais on peut pas vraiment avoir une selle. Attends, on va rader. Selle, attends, on va rader une selle. Donc, les amis, dites un prénom dans les commentaires, comme ça, on pourra le mettre au chat. On va rater celle. Attends, une celle. Pourquoi Comment tu fais alors C'est nul ça. Bon alors un coffre, on va, on va chercher pour un coffre. Et après moi je, je vais arrêter le jeu parce que j'ai pas assez de vie là. Non Non vraiment, je suis trop con. Minette, Minette, on a, on a un prénom dans le chat. Je dis, je veux qu'on l'appelle Minette. <rire> ah là là, je suis pas le seul. Pas le seul, pas le seul. Dinguerie quand même, non? Oh, par exemple, lui il est vénère. Oh, lui il est vénère. Je te prends un chou, ch si tu veux. Mais comment on pourra faire pour avoir une selle Un manoir, on ne risque pas d'en trouver. Ah, c'est bon, je l'ai. Je l'ai apprivoisé. Euh, je vais chercher un arbre et on va crafter un coffre. Pour en avoir deux. C'est bon, j'ai trouvé un arbre. Mais là, il n'y a plus d'arbres. C'est marrant. Avant, il y en avait plein. Maintenant, il n'y en a plus. C'est bon, j'en ai trouvé un. Je vais le, je vais, le, je vais en planter un nouveau euh, près du village. On n'aura pas à faire 50 mètres euh, pour juste en avoir un. Tac. Et en vrai une scène cette partie. <rire> non une fois où on est mort. Bah bon, après c'est ce qui compte c'est pas le talent c'est le moment qu'on passe. Je suis pas philosophe mais c'est ça qui est important oh, c'est bon oh j'ai une plante d'arbre parfait et si j'en ai une deuxième ça m'arrangerait j'ai un bâton ouais. parfait oh c'est bon j'ai deux plantes d'arbres. je vais en planter ouais oh, c'est bon je vais arriver moi j'ai un conseil de donner c'est toujours regarder toujours rega euh, toujours euh, détruire les flancs les plantes enfin tu sais les feuilles le feuillage Oh, pouce de chaîne, j'en ai plusieurs. Euh, team Poulet, je suis désolé, mais je suis obligé. Voilà, je suis obligé hein, pour, les, pour les poules. Hein. Euh, non, mais c'est pas pour les poules, c'est pour l'avenir. Non, mais vraiment, je suis cruel. Hein, mais c'est comme ça, les amis, c'est le jeu. Parfois, euh, parfois, parfois. Non. Alors, il veut commercer un émeraude contre une citrouille. Ouais, un peu bizarre, ça. Un émeraude contre une fleur, je sais pas quoi. Un émeraude contre trois pigments euh, roses. Un, un émeraude contre une éponge, ou un truc comme ça. Ah, oh Ah bah, c'est du talent, maintenant. Je rigole. clairement l'autre Ah clairement l'autre en esthétique clairement bah après tu peux faire tout doré mais t'as pas le casque à part si tu veux que je te le donne ok c'est bon je vais me faire un je vais nous faire un D'ailleurs les étiquettes les étiquettes euh, comment on fait pour en, en faire une non mais c'est une blague Hmm, on va faire un coffre. Je suis en, en train justement de crafter le coffre. Mais j'ai cherché un arbre euh, désespérément et j'en ai trouvé un justement. Et j'ai fini d'en faire un. Ah, c'est bon, j'ai un coffre. Coffre. Voilà, parfait, c'est bon, j'en ai un. On va bah, tout mettre dans ma, dans ma maison. Donc, les amis, le chat pour l'instant, on peut pas l'appeler, mais je suis en train de la minette. Voilà, et je mets. Voilà, c'est bon, j'ai un double coffre venir tout mettre Attendant non, non parlant le la pousse de chaîne laisse là ou oh, regarde les trucs qu'on a maintenant <rire> je vois tu rajoutes tout en blé je rajoute du bois hein. je passe si t'as vu à ah, dinguerie ça bah si pour le cheval. parce que comme on n'a pas de je vais mettre là où je passe si tu la vois là où en bois au pire vas-y mais tout en stuff dedans Les amis on va prendre la laisse et on va ramener le cheval qui est là-bas. Et pendant ce temps moi je vais planter des arbres à côté. C'est quoi, ben vas-y, c'est quoi ton trophée Non Attends, comment veux du pain Vas-y. Vas-y vas-y vas, vas oh, oh. Oh, c'est un petit fou, c'est un petit fou. Attends, je peux je, je la faire moi. Ah ouais, c'est du blé, ouais, avec le blé, il faut faire cuire après, non Vraiment Et Il faut faire comment Faire du pain faut pas le mettre tout autour Ah bon Une ligne, de trois, dans quel sens Au milieu. Gauche, vers la droite, ok. Ah, d'accord. Euh, C'est une les deux premières lignes en partant du bas ou pas Ouais, sur la ligne du milieu. Et Ah trois lignes de milieu, bah il faut comprendre. Ah ouais c'est bon, du pain. Ah oh, c'est bon J'ai un gros gamin. Ouais c'est bon, j'ai trouvé. Merci. Hop, c'est bon. Euh, attends, mais bah, je vais chercher le, le, le cheval quand même, je peux l'abandonner. <rire> Regarde le chat sinon. Attends, parce que toi t'as pas vu... Oh t'as pas vu les évolutions toi du chat. Attends, hop, tac, tac. Oh, J'ai failli mourir de chute. Là, c'était pas une petite. Tac, tac. Alors, le cheval, il est très loin, donc tu vas devoir un peu attendre. Ça te dérange pas. Aouh. J'ai intérêt à pas me frotter à des zombies ou quelque chose comme ça. Sinon, je vais mourir. Sur moi, j'ai trouvé le cheval. Ouais, c'est bon. ou Aou Aou Ouais, je suis en train de faire le contour parce que j'ai besoin de ton aide. C'est bon, je suis en train de faire le tour. Eh les amis j'espère que vous aimez bien ce live Oh oh oh oh oh, oh, oh non non non l explose pas il explose pas y a un creeper Non il y a deux squelettes Cours cours cours cours Cours cheval cours J'espère qu'il me suit Ouais pour l'instant il me suit J'espère qu'elle peut mourir sur tout ça en fait c'est bon t'inquiète il me suit Tranquille J'arrive bientôt Ah mince c'est là bas Vas-y, vas-y, bah de toute façon on est là pour ça. J'ai du pain, ouais. Mais je prends le manger, je me sens coupable. Oh, il y, des... oh, y a des zombies villageois. Cours. Une sorcière Tu rigoles là Oh, il y a un petit. Oh, il y a un petit. J'espère que je vais courir assez vite. Oh, les amis, c'est vraiment un run. Ouais, là, ça va être l'heure. Oh Il est 21h46. Je me sens coupable. Allez, cours, cours, cours, petit. Cours. Aouh Mec, je vais mourir. Il va aller tuer derrière moi. Euh... Le cheval, on va on le tâcher en haut. Il va monter la garde. Oh, t'as eu un trophée, là, j'ai entendu. T'as eu un trophée, là. Ah, d'accord. Je vais venir te protéger, mais il faut d'abord que je récupère de la santé. De la santé, cours, cours. Oh, putain. <rire> C'est drôle, ça. Dors, dors, dors, dors. Dors. <rire> C'est trop drôle. Tu te fais buter. Il sert Simon qui se fait buter. Salut Sama, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, désolé, on va arrêter le live. On avait dit qu'on arrêtait il y a une demi-heure, mais là, on va arrêter. En vrai, la vérité, on, on va arrêter, je pense. Hein. En fait, on finissait. En fait, je t'explique qu'on essayait... on... On se faisait une base. Et là, on était allé chercher de la canne à sucre à l'autre bout euh... du lac que tu vois là. Et là, bah, on va arrêter le live. Euh... On finissait. Donc c'est bon, t'es ce pour euh... pour qu'on arrête là Ouais, vas-y, on va dormir parce que j'ai plus de vie. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère que j'ai passé un bon moment. Mais écoute, Sama, si tu veux, tu peux rester jusqu'à la fin du live. Tu nous ajoutes et tu... Ouais, voilà, tu, tu reviendras. Est-ce qu'après, il y a la rentrée mmh, La rentrée... Mmh. Clairement. C'est même pas une question, en plus. Attends, je vais remettre le pain, quand même. Voilà T'as posé tout ton stuff ou c'est pas grave Vas-y Euh sauvegarde Sauvegarde d'équité ouais, Il y a marqué. Euh, attends je regarde les paramètres si y a besoin de changer Accessibilité Tout le monde peut rejoindre je pense En tout cas les amis j'ai mis Ouais bah, de toute façon tout le monde peut rejoindre Amicalement. Sauvegarde équité. Voilà c'est bon en vrai, j'ai adoré vraiment. Survie live là. <rire> oui, bon, vous voyez, vraiment il est extrême quoi. Euh, demain, ce sera, on bah, verra. Ah, il oui, serait demain c'est samedi. Euh, bah, je verrai. Si j'ai pas le temps, mais je vais faire forner là vraiment, plus possible parce que ce week-end, enfin cette semaine, j'ai pas, pas fait du tout. Ça dépendra de, de, mon, de mon organisation. Non, dans le magasin... Dans le magasin, j'avais acheté un... un appel, je t'avais dit que j'avais acheté un, une fourniture. Je sais plus c'est quoi. Ouais, j'ai un backroom Bon, en tout cas, il faut rassembler qu'il faut, faut appeler le chat de Minette. Oh, il y a un monde où c'est gratuit. Ouais, tu vois pas la Burberry euh... Ça ne devrait pas être trop long. Bah, c'est bon. Et maintenant, il reste plus qu'à télécharger. Par contre, le backroom, il fait flipper. Est-ce que moi j'ai les miens Mon contenu, non. Accéder au vestiaire. Oh, vestiaire Parfait Créateur de personnages. Il m'a meilleur que ça. Oh, attends, il y a un truc que je peux télécharger. Il y a des trucs que je peux télécharger, je crois. Obtenir. Vraiment Oh, c'est magnifique. T'as des accessoires que tu peux avoir gratuitement. Je sais même pas ça. Ouais, mais je regarde. En fait, ce qui est payant, c'est des petits logos bleus, je crois. Et ce qui est gratuit, c'est des petits téléchargements. En plus, c'est des capes de crâne, ça s'appelle. Bottes de crâne, vraiment Oh, mais c'est trop stylé. Attends, je te montrerai si tu veux. T'as vu ma... Ma cape, par contre, je... Elle est trop stylée. Je sais pas t'as vu ma cape. La moto... Attends, bah regarde, on va voir. Là, dans cap. Ah, c'est... Oh, elle est légendaire, regarde Oh Elle est légendaire Bah, c'est la cape de Peter Pan. Regarde, bah, regarde sur live. Oh, les amis, je viens de découvrir que j'ai une cap légendaire. Je peux modifier en plus, attends. Euh, par contre c'est moins Ah voilà, base. Alors, je peux faire la moustache mais... Oh, attends. Comment c'est Ah bah d'accord. Ah c'est un chargement, d'accord. Tâche de rousseur. Peau fine. Ma de sur live. Euh... bah voilà. Hop, tac. Retour. Cheveux pas besoin. Bras, non. Oh, bras. Attends. C'est là Je crois que j'ai retrouvé tes... Des lucky box c'est quoi Ah, d'accord. Oh ah ouais, mais j'avoue, les bras, ils sont payants. Ils sont de quelle couleur Non, j'ai vu que moi, ils changaient de couleur. Ils sont pas genre un truc, genre, euh, violet ils sont pas violés, d'or et violette. Bras infierno, non. Point de flamme et des âmes, non. Bras de feu. T'as par contre, comment on fait pour avoir plus de jetons, là Les jetons, comment on fait pour en gagner Parce que j'en ai 30, moi. Ah c'est ça Toi t'as les RGB Firehands J'ai trouvé oh, regarde sur le live Les amis c'est rare en plus Pardon comment tu fais pour avoir des jetons bleus là. Moi j'en ai 30 A chaque j'en ai 30 moi Ouais j'ai payé quelque chose mais je sais plus c'est quoi posséder 4, tous. Ah bah regarde, regarde, regarde. C'est celui-là, j'ai resté, regarde. Regarde sur mon écran. C'est celui-là, là. Tu vois le fourniture là Bah je l'ai essayé hein. Mais il est trop bien. Mais par contre il est bugué. Un peu bugué je trouve. Mais il est super. En gros tu peux t'asseoir sur l'immeuble et tout, mais c'est insane. Le, le monde émeraude je sais pas ce que c'est émeraude tycoon parce que c'est moi allez hop moi je retourne arrière bon en tout cas tu vois pour le magasin là je suis pas mal hein. enfin pour le pour le personnage je veux dire attends mais bah, je peux le modifier attends euh oh remarque attends tac voilà, je vais regarder un peu, ça te dérange pas avant d'arrêter le live. Le style. Le haut, ah, le haut. Le haut, je sais même pas d'ailleurs comment je l'ai eu. Ah, bah d'accord. Ah, c'est un truc légendaire, je crois aussi. Mais attends, je suis pas sûr. Ah non, non, pardon, excuse-moi. Non, c'est le truc euh, commun, ouais. Ah, bah on là au-dessus, il y a un truc de commun. Il un truc commun là. Là, regarde. Remise des diplômes. Allez, hop, j'ai envie de mettre ça. Je me demande pas pourquoi. Je, je mets ce que je vois. T'as vu les, les, les combinaisons qu'il y a en haut-dessus Alors, j'en ai, ai un que j'ai acheté, mais je sais plus où il est. C'est un truc de crâne, un peu. Oh, mais il y a trop, il y a trop. Trop, c'est trop, j'ai envie de dire. Ah bah elle est là, je crois. C'est ça, regarde. Ah non, bah non, c'est... je toujours pas. Ah oh, attends, regarde, j'ai ça. D'où ça sort, ça Non, mais normalement, j'ai un... Normalement, j'ai un... Un, un truc de crâne. Je, te... je l'ai acheté en plus tout à l'heure. À moins que ça soit une tenue complète. changer les chaussures oh les bottes de crâne regarde t'as pas vu ton écran voilà ça ça je l'ai acheté bon, on va garder je sais pas si on garde les chaussures de steve ou si on s'équipe des bottes du crâne bon allez vas-y on est faux de Euh, Objet dans le dos. Oh. Ah bah voilà, tu vois. C'est la cape sûrement. Ah non. Couvre-chef. Oh Attends, attends Regarde, il y a un couvre-chef, il est dinguerie Oh c'est une dinguerie Oh c'est une dinguerie, viens voir Viens voir sur le live T'as ça T'en as deux là et t'en as deux, ils sont insane <rire> Ah, oh, excellent, excellent. Oh, ils sont géniales, Minecraft. Regarde, lui, il est... Attends, mais c'est quoi, ce truc Cax de Warden. Viens, je l'achète. Mais il est gratuit, en plus. Salut, Aaron J'espère que tu vas bien. Oh, là, là. Regarde, oh, il est beau, en plus. Oh, il est beau. Vous en pensez quoi, vous oh, Et en vrai, qu'est-ce que tu en penses, du, du casque Elle est pas mal, moi je trouve qu'il est pas mal vraiment. Vêtement d'extérieur. Comment ça attends un. Oh Tu vois Tu vois, regarde il est là eh, C'est ça la cape de crâne C'est ce que je te parlais Un peu c'est. c'est. Eh Attends, regarde les trucs de bonheur en arc-en-ciel là Ça. Je me trompe pas, hein. Attends. Écharpe arc en arc-en-ciel. Non, bah ben, on va laisser ce que j'avais là, c'est très bien. Et là je commence à avoir un flot de malades. ça, je sais pas quoi ça sert. Attends, du coup, ça peut être plutôt euh... <rire> Regarde celui que j'ai équipé. Attends, il est exceptionnel. Ouais, mais moi je trouve très bien le masque de crâne. Ah, tu parles, tu... ah du masque tu parles Vas-y je le mets aussi On va refaire la team du masque de crâne Oh il a trop de flow maintenant mon skin Bon les amis du coup je vais rater de live Merci à tous Merci à tous d'être passé vraiment Très bon live J'avoue que là euh... Vraiment euh... Enfin après je m'en doutais un peu quand même Pas très bon live vraiment à refaire comme on dit Merci à tous vraiment, merci de votre soutien. Et bah écoutez, on va arrêter live, donc je serai un peu encore avec Simon, euh... bah, je lui dirai au revoir après, mais en tout cas là, merci à tous. Euh, du coup, je refais un live tout, tout, tout à l'heure sur Fortnite, et si j'ai vraiment un problème, je le ferai demain. Mais normalement, euh, je vous inquiétez pas, je me débrouillerai. Enfin bref, profitez de votre soirée, moi je vous dis, euh, bah tout à l'heure, ou à demain, bref. Prenez soin de vous, hein, comme on dit. Portez-vous bien. Ouais, du coup, ouais, bye. Ouais, bye Aaron, merci d'être passé. Allez, ciao.